J'ai qui m'a tué. Putain. Ah c'était là. Putain. Là je mettais une. Oh, C'est génial. Oh putain. Baisse qu'il come